Bonsoir bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à vous à notre culte du vendredi à l'école de la sagesse de la Nouvelle Jérusalem à Londres, église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patriaga. Que le Seigneur en soit infiniment béni et exalté. Si nous pouvons ensemble incliner nos têtes dans la prière, avant de, de continuer. Dans notre culte du jour, prions ensemble, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de toute éternité et le Dieu de toute possibilité et de toute faisabilité, Père, nul n'est semblable à toi, nul ne comme toi, nul ne peut égaler ta grandeur, nul ne peut égaler ta seigneurie, Nul ne peut égaler ton autorité, ta dignité et ta divinité. Seigneur, ce soir, nous élevons ton Saint-Nom, nous exaltons ta grandeur, nous exaltons ton autorité, nous exaltons Reba Saténemosa. Oh, Alléluia! Oh, je t'aime, Jésus! Oh, je t'aime, Seigneur Jésus! Oh, je t'aime, agneau immolé, agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Je t'aime de toute ma force, Seigneur Jésus. Je t'aime de toute mon énergie, Seigneur de gloire. Je t'aime de tout mon être. Je t'aime de toutes mes émotions. Je t'aime de toute ma volonté. Je t'aime de tout mon intellect. Je t'aime de toutes mes finances. Je t'aime de toute ma famille. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Dieu de nation. Le peuple sans fin sans nombre. Seigneur rabo si t'emaika, au mente oh hallelujah. Les blessions l'inné. Les blessions Douce présence du Saint-Douce présence du Saint-Esprit. Douce présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, inonde ces lieux, esprit de Dieu, inonde ce programme, inonde ces cultes, esprit de Dieu, esprit de révélation, esprit de gloire, inonde ces cultes, inonde ces lieux, inonde ces cultes. Ô oh Saint-Esprit de Dieu, -er, inonde ces de ce culte, il nom de ce culte, il nom de culte, nom de ce culte de la présence de Jésus. Oh, alléluia Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, tenemosita. Sentez, goûtez combien l'Éternel est bon. Seigneur, merci pour cette fraîche rosée. Tu nous rafraîchis, Seigneur. Tu es en train de nous rafraîchir. De nous rafraîchir de la rosée du ciel. De la rosée de ta présence, De ta sainte redoutable présence. De ta sainte Et redoutable présence. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence Dans ta maison, Dans ton église, Dans nos vies, Dans nos âmes, Le feu de ta présence. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence. Oh, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir la révélation. Toi, le Dieu fort et redoutable, vaillant dans le combat, tout-puissant, merveilleux, créateur, sauveur, roi. Oh, Shabedossi, okay. Matekorodossi. Rebaïkoro dositene maika, Chatekoro dositana manashika, Korano satene maika, Miro dositana maika, Brado koro dositene manashika, Iradabo se Mare dositene maika. Je te bénis, Seigneur. Je lève ton selon, je te bénis, Seigneur. Je lève ta grandeur, je lève ton autorité. Je lève ta dignité, je te bénis, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur Jésus. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, Seigneur. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Oh, reçois l'honneur. Oh, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur de gloire, puissant sauveur, maître de tous les temps et de tous les âges. Oh Jésus soit béni, Jésus soit exalté, Jésus soit béni, Jésus soit exalté. Oh rababo kere dosi, Rebabo sate ne m'occupe pas, maredo Ira ne Rebasata, irado rebabo rababo mirado ne m'aï mata meredo ne m'aï Maïka, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom Jésus, ton nom créateur, ton nom qui sauve, ton nom qui libère, ton nom qui délivre, ton nom qui affranchit. oh Seigneur, sois béni, sois béni Seigneur, sois béni. Sois béni. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus, pour oh, elle je le réclame, rien que le sang Je so sens... Que le sang de Jésus Seigneur, ce soir encore, Père, nous invoquons le sang précieux de Jésus Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu Le sang de Jésus dans nos vies Le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos familles Le sang de l'agneau de Dieu Que le sang couvre, que le sang protège nous avons encore le sang de Rebasa Tenemosa. Ikorodosite nemaikero dosita. Rabosate. Mirodosi tenemaika. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Merci pour la puissance du sang de Jésus.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 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Merci pour la victoire de Golgotha. Oh merci, merci. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de la vie. Victoire au nom de Jésus Christ Victoire pour le Saint-Esprit Le Rêve et pour le Tout-Puissant Le Rêve Car l'agneau a donné son sang Qui crée victoire de maintenant Victoire, victoire au Seigneur de la vie Victoire Victoire au nom de Jésus Christ. Victoire pour le Saint Esprit. Son nom est parole de Dieu et je règne dans les cieux. Repos le Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, c'est un culte de victoire que nous célébrons, au oh Dieu. La victoire de la croix de Golgotha, Reba Sate, Korodosita Namanashika, Rekababosa, Mate Korodosita, Meredosita Nemaika, Rababosa Terebosia, nous élevons la croix de Golgotha en signe de victoire ce soir devant les dominations, les principautés, les autorités, les puissants des ténèbres. Nous élevons la croix de Golgotha et nous déclarons la Seigneurie de Jésus. Rabosate, Matekorodosia, Rebaika, Itako mente reba si maikora dosete, gika dabo Terebosia. mente kenti mente maikora dosa, reba si tanamaika, ante kora do idose, rebaosante nemosita, manda koro mira dosete, gide Jésus nous élève, Jésus nous t'exaltons. Jésus, Rabo, Satan, Miro dosi, si Yemelaye la ye, na esengo, Kolo, yeso, alongi et tomba. Yembe, la ye, na esengo, Kolo, yeso, alongi et tomba. Yembe la ye na esengo Kolo ye alongi tomba Yembe'e la ye na esengo Kolo ye alongi tomba Sanjou la ye na esengo que le Dieu a et tomba Sanjo la na esengo Que le Dieu et tomba, Meto na esengo Que yesu Dieu a et tomba comme sayena lène est sango. Coloïesou, allongi et tumba. Bien de la lène est sango. Alléluia. Coloïesou, allongi et tumba. San Joa la et comme la c'est la victoire de la croix que nous déclarons ce soir dans nos maisons dans nos familles dans nos projets dans toutes nos entreprises dans nos corps c'est la victoire de la croix de Golgotha que nous déclarons ce soir dans les familles, dans les maisons, la victoire de la croix, la victoire de la croix de Golgotha contre toute forme de maladie, d'enchantement, d'envoûtement, contre les pratiques occultes, sorcellerie, magie et autres enchantements, c'est la victoire Rebo Santa, c'est la victoire de la croix, la victoire de la croix de Golgotha, la victoire de la croix de Golgotha. La victoire de la croix de Golgotha, la victoire de la croix de Jésus, la victoire de la croix de Jésus, la victoire de la croix de Jésus, Rabo Sante, Matere Kododosia, Mere Dositana Matakorodosete, la victoire de la croix, rebassate, mi te rodo la victoire de la croix, la victoire de la croix, manta coro de Rebosete. ne rebossete, si mante coro Miradosita sete, mi Bredosita -ra coro bre rabababa, -ba bare dosa, manta coro la victoire de la croix, la victoire de la croix, Reba Sata, Matacoro de Cité, de Mare de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 Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le rebassata Manta Korodosite, Miradaïka, Recochika, Manta Korodosite, Mirabababa, Bradaïo, Resetete, Mente Korodosia, Maredosateko, Rebaba, Breda, Breda, Rasatata, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. sate, Manta korodosita. Miredosita. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu de victoire. Gloire à toi, Dieu de toute éternité. Gloire à toi, Dieu de prodige des miracles sans fin et sans nombre. Nous te bénissons, oh nous te bénissons, nous te bénissons Seigneur. Qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Merci Jésus, merci de régner encore ce soir Seigneur, merci de régner ce soir oh Dieu. Merci de régner dans ta plénitude, merci de régner dans ta plénitude, ô oh Dieu. Merci de régner dans ton autorité, nul n'est semblable à toi, Jésus de Nazareth. Oh Jésus, nul n'est comme toi, oh nul n'est comme toi. Comment n'est pas te louer Seigneur, comment n'est pas t'exalter, Dieu de toute éternité, Dieu glorieux puissant, Jésus soit béni, oh Jésus soit béni. Oh Jésus, sois béni. Réva beaux tu es le torrent de vie, le torrent d'amour. Souffle sur nous encore ce soir. Souffle sur nous encore ce soir. Vent purificateur, vent restaurateur, vent réparateur, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous, de toi. nous, de toi. nous crions après toi. Jésus de Nazareth, sois béni ce soir. Que nos combats deviennent tes combats, Seigneur. Prends en charge nos combats ce soir et confère-nous la victoire. La victoire, Seigneur. La victoire, Seigneur. La victoire, Seigneur. La victoire, Seigneur. Oh nous t'exaltons Yeshua. Oh nous t'exaltons Yeshua. La victoire ce soir. Matarebosete, ikantari odosa, Rebo sate Et que rado que les portes soient ouvertes au Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que les cœurs soient ouverts ce soir, au nom puissant de Jésus. Mante corodosia. Nous brisons tous les actes de malédiction Des paroles d'enchantement, de voûtement Contre nos vies, contre nos maisons, nos familles Contre ces cultes, nous les brisons au nom de Jésus Contre les familles de l'église, nous les brisons au nom de Jésus Nous déclarons ce soir encore Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Merci Seigneur, merci de régner, merci de régner, merci de régner, merci de régner. En ton nom, Seigneur, merci de régner, merci de régner, merci de régner, merci de régner, merci de régner, merci de régner, merci de régner, Seigneur, merci de régner, merci de régner dans toute ta plénitude, merci de régner dans toute ton autorité. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus Christ Amen, Amen, Amen Bien-aimés du Seigneur, bonsoir à vous Bienvenue à vous, à notre culte À l'école de la sagesse de la Nouvelle-Jérusalem À Londres, église de Dieu en Belgique Je suis le Patrick, le pasteur Patrick Gaillaca Vous êtes bien connectés au milieu de nous Que le Seigneur en soit infiniment béni Vous les fidèles et aussi vous tous qui nous rejoignez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 Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Rabo santé. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui remplit ces lieux, qui sature ces lieux qui sature ces lieux, qui remplit ces lieux, qui sature ces lieux, qui remplit ces lieux. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci de remplir ces lieux, merci de remplir ces lieux. Oh, merci Seigneur, merci de remplir ces lieux. Nous avons besoin de toi, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons dans la Bible, nous allons dans la Bible, la parole du jour, nous la trouvons dans le livre de Proverbe chapitre 6, Proverbes, chapitre 6, Proverbes, chapitre 6, mais avant de lire Proverbe chapitre 6, nous allons prendre le livre de Job, Job chapitre 12, Job chapitre 12, Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Merci Seigneur. Job chapitre 12, verset 7. La Bible dit ceci. Job 12, 7. La Bible dit. Mais interroge les bêtes, je te prie. Elles te l'enseigneront. Demande aux oiseaux du ciel. Ils te le diront. Je relis, mais interroge les bêtes, je te prie, elles te l'enseigneront. Demande aux oiseaux, ils te le diront. Voyez-vous, ici, c'est Job qui est en train de parler. Job est en train de parler à ses compères et il demande, il leur dit, de pouvoir. Trouver instruction, de pouvoir trouver une source de sagesse auprès du règne animal, auprès des bêtes. Lorsque nous regardons certains animaux, leur vie, leur manière d'être, ça peut être pour nous humains une source d'inspiration et d'instruction. Dès lors, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons justement nous inspirer de la vie d'une de créatures, d'une de bêtes que l'Éternel a fait, pour pouvoir tirer quelques instructions pour nous, quelques enseignements qui pourront nous permettre à mieux vivre sur cette terre durant le temps que nous avons, à marquer notre temps, à marquer notre époque à marquer notre génération. Et pour aujourd'hui, nous allons justement dans le livre, de Proverbe, au chapitre 6, où l'écrivain au Proverbe Salomon nous donne, nous décrit la sagesse qui émane d'un animal que le Seigneur a créé. Proverbe 6, verset 6 à 11, la Bible dit « Va vers la fourmi paresseuse, Considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni secrétaire, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson, de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché Quand te leveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. On peut croiser les bras en te couchant. Et la pauvreté te surprendra comme un roteur, la misère comme un soudard. Nous prenons également Proverbe 30, versets 24 à 28. Proverbe 30, 24 à 28. La Bible dit, il y en a quatre qui sont tout petits sur la terre et suprêmement sages. Soulignez bien. L'adverbe suprêmement sage. Les fourmis, peuple sans force, souligné, préparent en été leur nourriture. Les dames, peuple sans force, élisent un domicile dans les rochers. Les criquets n'ont pas de roi et ils sortent tous par division. Le lézard que tu peux attraper à la main et qui s'introduit dans les palais de rois. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, par le Précieux Saint-Esprit, je me rends disposé et disponible ce soir. Télécharge en moi ta parole, ta sagesse, pour la communiquer parfaitement, conformément à ta volonté, Seigneur. Que je sois ce canal pur, consacré, pour bénir ton peuple et ton Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise mon intellect, mes émotions et ma volonté et conduis toutes choses. Ouvre les cœurs afin de comprendre, de recevoir et que des vies soient transformées. En la gloire de ton nom. j'ai ça ainsi prier. Amen. Amen. Bien-aimés, les textes que nous venons de lire de Proverbes 6, 6 à 11 et Proverbes 30, 24 à 28 nous parle de la fourmi. Nous parle de la fourmi. Le titre de notre prédication enseignement du jour, c'est « La sagesse de la fourmi ». La sagesse de la fourmi. Proverbe 6, verset 6 à 11 que nous venons de lire marque une opposition ou un contraste entre d'un côté un homme et de l'autre côté, une fourmi. Entre un homme et une bête, la fourmi. Et l'homme qui est mis en avant ici, ce n'est pas n'importe quel homme. Il a un trait de caractère assaillant. La Bible nous dit que cet homme est paresseux. C'est un paresseux. Un paresseux. Pourquoi on le qualifie de paresseux? Parce que, un, premièrement, c'est un homme qui aime le sommeil. Il aime beaucoup dormir. Mais cet homme ne dort pas beaucoup en, en un trait, en une fois. Il dort beaucoup lorsque nous accumulons de petites siestes. On nous dit, il reste Coucher, un peu coucher, un peu de sommeil. Un peu coucher, un peu de sommeil. Et lorsque nous additionnons un peu coucher, un peu de sommeil, ça nous donne beaucoup d'heures de sommeil. C'est paresseux, ce, nous pouvons donc conclure que c'est un homme qui aime beaucoup dormir beaucoup dormir. Deuxième trait de caractère de ses paresseux qui fait de lui que c'est un homme paresseux, il affectionne, il aime l'assoupissement. L'assoupissement. Un peu s'assoupir, un peu se reposer. Et l'accumulation de, de un peu se reposer, un peu s'assoupir, nous amène à comprendre que c'est un homme qui aimait beaucoup s'assoupir. Le livre de Proverbes 19, 15 nous dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et son assoupissement se manifeste par le fait que il croise les bras pour dormir. Il croise le bras pour dormir. En fait, le problème avec cet homme ce n'est pas le sommeil qui est mauvais ce n'est pas l'assoupissement ou le repos qui est mauvais mais c'est parce que cet homme sommeil s'assoupit au mauvais moment il y a sous le soleil un temps pour nous pour tout nous dit Salomon il y a un temps pour s'aimer il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour aussi travailler, se lever et être éveillé et agir. Mais cet homme, lui, il sommeille, se il s'endort, il reste couché, il reste assoupi, hors saison, tout le temps. Tout le temps. Voilà sa paresse. Il choisit pas la saison correcte, la saison favorable pour se reposer, pour dormir. Lorsqu'il s'agit d'agir, à ce moment-là, lui, c'est le moment pour lui de pouvoir s'assoupir et se reposer. Comment il manifeste cet assoupissement, ce sommeil hors saison en amenant les gens, on n'est pas obligé à être actif dans l'action. il recherche toujours des excuses. L'homme paresseux ou la femme paresseuse est experte ou expert dans les excuses. Toujours trouver des excuses. Si nous prenons Proverbe 20, verset 4, la Bible dit, dans Proverbe 24, la Bible dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il demandera, mais il n'y en aura rien. Première excuse que l'homme paresseux ou la femme paresseuse trouve, c'est de mettre en avant sa paresse, de justifier son manque d'action, son inaction, par les conditions climatiques et autres, de trouver des faux friands. Ici, il dit, c'est parce qu'il fait froid, parce qu'il fait froid, que je veux rester au chaud sous ma couette, que je veux rester dans ma maison, que je veux rester dans mon lit. Je ne veux pas sortir parce qu'à l'extérieur, les conditions climatiques ne me permettent pas pour aller dans l'activité, aller travailler, aller chercher, parce que les conditions climatiques sont telles que cela ne me permet pas. Les conditions climatiques sont telles que je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas me déplacer parce que les conditions climatiques ne me permettent pas. L'homme paresseux, la femme paresseuse trouve toujours des excuses, des faux fouillants. Je ne peux pas me présenter à ce rendez-vous de travail parce que les conditions climatiques ne me permettent pas. Il fait froid, il fait chaud trouver des faux friands pour fuir sa responsabilité. Quelque part, on pourrait dire, il y a une certaine lâcheté de ne pas affronter à cause des conditions climatiques. Deuxième excuse que le paresseux trouve, Proverbe 22, verset 13, Proverbe 22, verset 13, la Bible dit, Proverbe 22, verset 13, la Bible dit, « Le paresseux dit, il y a un lion dans la rue, je serai tué au milieu de la place. » Le paresseux dit, « Il y a un lion dans la rue, je serai tué au milieu de la place. » Deuxième excuse que le paresseux trouve, c'est la peur d'affronter l'adversité et les défis de la vie. La peur d'affronter l'adversité et les défis de la vie. Nous pouvons même prendre encore Proverbe 26, 13. Proverbe 26, 13, la Bible le dit. Le paresseux dit, il y a un fauve sur la route, il y a un lion sur la place. La peur d'affronter l'adversité, d'affronter les défis de la vie, amène le paresseux à ne pas s'engager, à rester dans son lit, à rester dans un état d'inactivité, dans un état de complaisance, dans un état de confort, dans un état d'assoupissement. Parce qu'il dit à l'extérieur, il y a un lion, qui peut être réel ou il peut être aussi imaginaire. Troisième excuse, nous prenons Proverbe 26, 14. La Bible dit, la porte tourne sur ce gant, les paresseux sur son, son lit. Troisième excuse que le paresseux met en avant, c'est avoir des rêves démesurés et vivre dans un monde de reverie, de chimères et d'utopie. Puisqu'il y a refus d'affronter la vraie vie, il y a refus d'affronter les difficultés de la vie, d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller se battre le paresseux dans son lit, dans son lit. Il s'imagine un monde, un monde fait d'utopie, de chimères et de rêves. Dans son lit, il peut réinventer la roue. Dans son lit, il se voit l'homme le plus, le créateur qui va révolutionner le monde. Il projette toujours le futur, mais jamais le présent, je serai. Je serai, je serai, je ferai, je verrai Mais maintenant, qui es-tu Que fais-tu Il est dans un monde imaginaire Dans un monde de Dans un monde utopie, Et surtout s'il est dans une condition où Il trouve à manger On lui apporte à manger, on lui apporte à boire Il vit dans une maison dans un cadre Peut-être qu'il ne paye pas c'est des moyens qui lui sont donnés Pour qu'il puisse encore Bien s'assoupir Et se cacher derrière soi disant la foi Je porte les promesses de Dieu Dieu m'a dit, Dieu y fera Alors j'attends, je serai Je verrai, mais que fais-tu Maintenant, présentement Que fais-tu pour changer La situation de ta vie Les paresseux Trouvent comme excuse Le rêve un monde de, de chimères et d'utopie. Je connaissais à l'époque une personne. Lorsque moi j'étais en train d'étudier, et en même temps en étudiant, je faisais des jobs étudiants et tout, lorsque j'ai fini le job étudiant, on a fini ensemble les, les études. J'ai trouvé un job. Non, lui ne voulait pas des jobs il attendait d'avoir une grosse affaire. Il était dans des affaires de vente d'or, de vente de pétrole, de minerais, de, de grosses affaires qui allaient rapporter, de grosses commissions. Allait travailler, faire un petit boulot, être assistant, ou travailler pour le compte d'un tiers comme simple employé. Non, cela ne lui convenait pas, parce qu'il estimait que dans son statut, il ne pouvait pas avoir aussi petit. Il fallait quelque chose de grand. Alors il allait dans des projets, voyait des grands, il ont pétrole, de toutes sortes de projets. Mais aucun des projets poursuivis n'a abouti jusqu'à aujourd'hui. Et nous qui avons commencé de petits boulots, de petits boulots, Dieu nous a amenés progressivement de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et ce n'est pas fini. Mais le paresseux, il ne veut pas commencer petit. Il veut directement avoir des grandes choses. Sans le moindre effort. Que tout lui soit donné. Il prie, il lève les mains, il croit que ça y est, c'est fini. Je reste enfermé dans mon lit. Je reste enfermé dans mon cocon. Parce qu'à l'extérieur, il y a danger. Il est là dans son confort. Quatrième excuse que le paresseux trouve, Proverbe 26, 16. La Bible dit Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec de jugement. Quatrième excuse Le paresseux est maître dans des paroles. Maître dans des paroles. Parler beaucoup, mais agir peu ou pas du tout. Et dans ces paroles, il y a beaucoup de prétentions. Beaucoup de prétentions qui pourraient être accumulées, assimilées plutôt à la foi. Beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. La Bible dit, dans la multitude de paroles, le péché n'est pas loin. Le péché n'est pas loin. Alors pour cacher réellement ce qu'il est, un homme qui refuse d'agir, qui refuse d'affronter l'adversité... Il multiplie des paroles et beaucoup de paroles de prétention pour noyer le poisson. Pour noyer le poisson. Le paresseux se croit plus sage que cet homme. C'est lui qui connaît tout. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Vous qui vous battez dans la vie, qui travaillez et tout ça. Non. Il vous regarde comme étant le petit. Lui, il connaît tout. Et même, ça peut être encore plus choquant toi tu vas travailler, tu vas bosser, te battre dans la vie tu ramènes la nourriture, tu ramènes l'argent à la maison lui qui ne fout rien, c'est lui qui en profite le premier et qui te demande même de lui rendre des comptes alors que lui ne fait rien, il est dans ses prétentions tu verras ce que je serai ça c'est pas pour moi, les petits ce c'est pas pour moi moi je serai un ministre, je serai bien aimé je ne suis pas contre la foi nous vivons avec la foi. Tout ce que nous faisons est œuvre de foi, mais la foi aussi est question de bon sens. Avant d'avoir des grandes choses, commence par de petites choses. C'est que Dieu te donne, accepte, agit, et il va te, te mener de gloire en gloire. Cinquième excuse que le paresseux met en avant, c'est la souciance l'insouciance totale, l'insouciance même est la procrastination, Insouciant de son lendemain, puisque tout lui est donné, puisque il a créé un monde imaginaire autour de sa vie. Il y a même en psychiatrie, je crois qu'il y a un terme qu'on appelle la schizophrénie, ou la, la double personnalité, la schizophrénie. On peut même amener, après même, dans un déni de la réalité un délit vraiment de la réalité. La réalité ne lui dit absolument rien. Il a créé son monde, il a créé son système, il a créé son imagination. Et il est insouciant, non seulement de son présent, même de son futur. Aucun projet d'avenir concret, si ce n'est de chimère. Et la procrastination, donne-lui quelque chose aujourd'hui à faire non non non non, je ferai demain. Repousser, repousser, postposer. Et la Bible nous prévient que lorsque le paresseux agit de la sorte, il y a des conséquences qu'il va devoir subir. Première de conséquences qu'il va devoir subir. Proverbe 10:4. Dans Proverbe 10:4. Proverbe 10:4 nous dit celui qui agit d'une marche nonchalante s'appauvrit. La main des hommes actifs le rend riche. Proverbe 6 aussi où nous sommes le dit encore. Le dit ceci. Parce jusqu'à quand resteras-tu couché Quand te leveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement un peu croiser les bras se couchant et la pauvreté te surprendra conséquence de la paresse, c'est l'appauvrissement. L'appauvrissement. L'appauvrissement. Le paressé ne se rend pas compte, mais qu'il est en train de s'appauvrir, de s'appauvrir et de s'appauvrir. L'appauvrissement. Deuxième conséquence, c'est le dénuement ou la précarité. Le dénuement ou la précarité. Voyez-vous il y a certaines situations de pauvreté, de dénuement ou de précarité. Ce n'est pas l'œuvre des démons. C'est l'œuvre de la personne elle-même. Parce qu'elle a refusé de se battre. De aller dans la vie. Affronter l'adversité. Comme Samson s'est levé. Aller dans la gueule du lion. Affronter le lion. Avec la foi. Avec Dieu à mon côté, je veux. Et si aujourd'hui ça ne réussit pas, demain ça réussira. Si demain ça ne réussit pas, après demain ça réussira. L'appauvrissement, la précarité, le dénuement guettent le paresseux, la vie du paresseux. Ça, c'était le premier. Personnage Et le deuxième personnage, comme je l'ai dit en commençant, il y a contraste. La Bible nous montre un homme paresseux. Et maintenant, pour contrebalancer, manifester le bon comportement à voir face à l'homme paresseux, la Bible, Salomon, va tirer l'exemple de la fourmi. De la fourmi. Il met un homme face à un animal. Pour dire une fois, l'animal peut être plus sage et plus intelligent qu'un homme. Si les hommes ne t'inspirent plus, si les hommes ne peuvent plus t'amener à avoir instruction, regarde-moi la fourmi et tire instruction et deviens sage. La fourmi. Salomon nous dit de la fourmi que c'est un animal, une bestiole, qui au départ, n'a rien du tout de facile pour réussir dans la vie. Il n'a que deux oppositions pour réussir dans la vie. Première opposition par rapport à sa morphologie. La fourmi est de petite taille. De petite taille. Elle manque de force. Elle manque de force. Deuxième opposition à la fourmi. La fourmi... N'a pas de chef. C'est-à-dire, n'a pas quelqu'un qui puisse coordonner, organiser l'équipe, l'aider, lui donner des directives. Quelqu'un qui peut l'amener à, à braver ses faiblesses. Quelqu'un qui peut le challenger, qui peut le pousser. Comme un coach. La fourmi n'a pas de chef. Un autre obstacle, un autre handicap, faiblesse à la fourmi. La fourmi n'a pas d'inspecteur. Quelqu'un qui est là derrière lui pour le surveiller, il peut mal faire ou bien faire, personne n'est là pour lui dire « tu as mal fait, tu as bien fait ». Son sort est entre ses propres mains. Il n'a pas d'inspecteur pour le surveiller. Et troisième obstacle, la fourmi n'a pas de maître, personne qui puisse dominer sur lui, il est voué à lui-même, il n'a pas de limite, il n'a pas de, de limite. Malgré sa petitesse, malgré son manque de force, malgré qu'il n'a pas quelqu'un qui puisse le recadrer, qui puisse le coacher, lui montrer la direction, lui montrer l'orientation, servir de mentor, servir de père spirituel ou autre. La fourmi a su sublimer ses faiblesses, composer avec ses faiblesses pour en faire des forces. C'est là où il y a la sagesse extraordinaire de la fourmi. Composer avec ses faiblesses pour en faire des forces. Minimiser ses faiblesses renforcer ses forces. Comment procède-t-il Premièrement, la fourmi, il sait ou elle sait que la réussite passe par le travail. Sublimer mes faiblesses, je dois entrer dans la dynamique du travail et d'un travail diligent, d'un travail assidu, le paresseux dort peu, peu, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Moi, la fourmi, à la place du sommeil, je me mets à travailler. Un peu de travail, un peu de travail, un peu de travail, mais fait fidèlement, régulièrement, avec assunité. La somme de tout ce travail fait va m'amener petit à petit à une meilleure. Organisation. Il sait s'organiser, il s'organise comment En vivant en communauté, il vit en communauté, il tise un réseau de relations, il sait que seul je suis faible, mais si nous composons nos faiblesses les uns les autres, on n'est pas faible partout, on peut être faible à un endroit, en mathématiques, mais on est fort en français on peut être faible en géographie, mon effort en histoire. Maintenant, si moi, je suis faible en géographie et que l'autre est fort en géographie, il va compenser ma faiblesse en géographie. Si moi, je suis fort en histoire, lui, il est faible en histoire, je vais compenser sa faiblesse en histoire par ma force en histoire. Collaborer ensemble, travailler en communauté, vivre en communauté, créer un réseau. Un réseau. C'est un travail à la chaîne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une termine de fruits. C'est un travail à la chaîne. Un travail assidu, diligent, en communauté, en réseau. Deuxièmement, comment la fourmi sublime ses faiblesses Par la notion de la prévoyance. De la prévoyance. Lorsque c'est l'été, il sait que c'est l'été. C'est le moment de beaucoup travailler Et lorsqu'on travaille beaucoup On récolte beaucoup Qu'est-ce qu'on fait On amasse, on épargne Pour préparer l'hiver Quand c'est la saison de travailler De se donner à fond Il se donne à fond Et lorsqu'il se donne à fond Le produit de la moisson Il ne consomme pas tout Il garde, il épargne Pour le lendemain la notion de gestion La notion d'économie Comme Joseph en Égypte Dans année de, Cette année d'abondance Il a dit amassons les trésors Ne consommons pas tout amassons Établissons des chefs, des inspecteurs, des surveillants Et c'est que L'accumulation de richesses quand il y avait le temps de famine Ce qui a été accumulé Ça a permis de pouvoir Traverser la famine Bien aimé La vie est cyclique Aujourd'hui, peu, tout peut nous réussir. Demain également, des choses peuvent devenir difficiles. Quand tout réussit, comme on roule dans l'eau, ne soyez pas des dépensiers à outrance. Ne soyez pas des gaspilleurs à outrance. Apprenez à amasser, apprenez à épargner. Même si ça fait mal, épargne. Éviter la fièvre de la consommation et de la surconsommation. Il y a des gens, lorsqu'ils ont l'argent, c'est comme si l'argent les chatouille. Il faut que l'argent parte, il faut que ça parte. Si tu es comme ça, c'est un esprit. Et je prie que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Quand tu reçois, il faut que ça parte l'argent n'est pas parti, tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu vois le moindre euro sur le compte, il faut que ça parte. Tu cherches absolument à trouver des dépenses et des besoins pour consommer, mais sans jamais penser au lendemain. Mais la sagesse de la fourmi, c'est travailler assidûment, en réseau, en relation, et ensemble, en effort, nous amassons nous consommons et nous prévoyons également pour le lendemain, pour le futur. Deuxième force, de, troisième force de la fourmi, comment il a, elle a sublimé ses faiblesses en force, c'est le discernement des temps et de saisons. Le discernement de temps et de saisons. Voyez-vous, j'ai dit le paresseux, lui, il dort en tout temps, hors saison. Il y a un temps pour dormir la nuit. Et le jour où on lève pour travailler, lui, il dort, il dort en toute saison. Mais la fourmi, sait que je dois travailler en été. Et lorsqu'il fait froid, je réduis ma force de travail et je consomme ce que j'ai amassé durant l'été. Savoir discerner les temps et les saisons. Discerner le temps et les saisons. Discerner le temps et le saison. Bien aimés j'arrive quasi à la fin de l'enseignement du jour. Lorsque je préparais cet enseignement, c'est comme si le Seigneur me faisait comprendre que le temps où vous vivez maintenant, c'est le temps d'amasser les provisions pour un lendemain à venir qui ne sera pas facile. C'est le temps où nous devons amasser le plus possible des provisions spirituelles. La prière. Priez, priez, priez, priez, priez, priez, priez, priez. priez, priez. Méditez la parole, méditez la parole. Nourrissez votre homme spirituel comme jamais vous l'aviez fait dans le passé. Nourrissez cet homme spirituel. Fortifiez cet homme spirituel. La prière, le jeûne, la méditation de la parole, le service également. Servir Dieu. Il y a une option qui s'attache au service. Servir Dieu. Et les richesses que nous avons aujourd'hui. Soyons créatifs avec. Épargnons. Créons le système d'investissement avec un retour. Bâtissons dans l'avenir de nos enfants. Bâtissons dans l'avenir de l'œuvre de Dieu. Donnons-nous à fond comme jamais nous l'avons fait. Travaillons plus que jamais. Le Seigneur Jésus a dit, il fait encore jour, je travaille. Et la nuit vient, où le prince de ce monde viendra. Quand il fait jour, c'est l'été, travaillons, parce que le prince de ce monde est en train de se lever de plus en plus. Mais le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la grâce. Travaillons comme jamais pour amener le plus possible d'hommes à Christ. évangéliser le plus possible, travaillons le plus possible. Pour nous être soudés les uns les autres. Une église forte et soudée. Un peuple fort et soudé. Qui tisse de relations, Travaillons de plus en plus. Pour demander au Seigneur. D'éliminer les péchés qui, qui nous rongent depuis des années. D'en finir avec les petits péchés qui rongent depuis des années. Parce qu'il y a une fournaise qui vient. Et cette fournaise, c'est la fournaise du jugement qui va commencer par la maison du Seigneur. Travaillons avec crainte et tremblement pour notre salut. Travaillons plus que jamais. Soyons sains plus que jamais. Soyons déterminés et zélés plus que jamais. Il y a d'autres versions qui disent que la fourmi est zélée. Il y a le zèle. Élevons le niveau de zèle pour les choses de Dieu. Le niveau de sel pour le, le service, pour la maison de Dieu. Encore plus de toi. Jamais se dire, je suis fatigué, j'ai assez prié. Non. Il y a un homme, je crois qu'au Ghana, je crois que c'est babalé ou quelque chose comme ça. Il est considéré comme étant parmi les pères spirituels de l'église. Ghana ou Nigeria. Cet homme, lorsqu'il priait, il priait à genoux des heures et des heures, des heures et des heures. Et Dieu, il priait dans une montagne sur un, sur un grand rocher à genoux, tellement qu'il restait des heures et des heures à prier. Il y a même le rocher, les traces de son genou, et resté sur le rocher. Jusqu'aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage. Les gens vont y voir. On nous dit qu'un jour, il a prié non-stop pendant 72 heures, je crois, non-stop. Les gens partaient, ils revenaient, il était toujours en train de prier, qu'à un moment donné, il a commencé à se lever dans les airs. Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de cet homme. Et un jour, il a dit, non, j'arrête de prier, j'ai assez prié. Les tonnes de prières que j'ai faites, aucun homme ne peut faire autant que j'ai fait. J'ai prié pour plus de 10 000 hommes. Il a arrêté de prier. Et quand il a arrêté de prier, c'est là que progressivement sa déchéance a commencé. bien aimés c'est comme si le Seigneur nous pousse à soupirer encore après lui à être encore assoiffé de travailler encore, encore avec lui encore, encore avec lui. Vous voyez, petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Je préfère des gens qui prient une heure chaque jour ou deux heures chaque jour. Que les personnes qui font une semaine sans prier, ils reviennent après. Non, non, non. Petit à petit. Garder un rythme. Petit à petit. Mais avec fidélité, régularité, assiduité. Servir Dieu ainsi. Être scellé ainsi. Pour les choses de Dieu. Il en est de même aussi au niveau du séculier. Travaillons, soyons diligents, soyons actifs, soyons créatifs, investissons, prenons possession de l'héritage. Soyons un peuple vigoureux. Ce n'est pas le temps de la paresse. Église, ce n'est plus le temps de la paresse, c'est le temps de travailler le plus possible. Les vierges folles et les vierges sages, les vierges sages avaient suffisamment d'huile parce qu'elles étaient dans l'expectative. Elles attendaient. La Bible nous prévient que plus le Seigneur se rapprochera, de, plus le retour du Seigneur se rapprochera, se rapprochera, plus il y aura un temps d'assoupissement parce que lorsqu'il est venu, il a trouvé les vierges en train de s'endormir, de s'assoupir. La sagesse, Maintenant le zèle, maintenant le rythme, maintenant le zèle, maintenant la parmi du feu et soyons actifs dans la vie. Même si c'est difficile, n'abandonne pas. Sois actif. Le peu que tu amasses, quand tu dis, un jour le Seigneur multipliera. Sois actif. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur de ce que les gens disent ou pensent. Brandis la foi, va avec le Seigneur. Même si on se moque de toi, même si ce que tu fais n'a pas de résultat spectaculaire, tant que Dieu t'a dit et tu t'appuies sur sa parole, continue à le faire. Ne sois pas un spectateur, sois un acteur de ta vie. Et ce maintenant, c'est maintenant que tu es dans la meilleure période pour mettre des bases qui vont propulser ta vie. Propulsez ta maison propulsez ce que tu fais Nous sommes dans des temps favorables Dans des temps favorables Voilà bien aimés du Seigneur La parole que le Seigneur m'a donnée ce soir Nous sommes dans des temps favorables De temps favorables Pour être zélé Pour travailler Pour amasser Pour être prévoyant Arrêtons la paresse Arrêtons les excuses. Travaillons pour le Seigneur et pour nos maisons et nos familles. Que Dieu bénisse sa parole ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Oh Seigneur, merci papa. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, tu tu nous veux tu veux notre bonheur, tu nous veux du bien. C'est pour ça que tu nous parles de la sorte. Pas pour nous décourager, mais pour nous booster. Pour nous pousser de l'avant. Parce que tu attends de nous encore plus. Toutes ces années, nous avons appris avec toi que tu es un Dieu exigeant. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu exigeant. Tu es un Dieu exigeant. Exigeant. Tu veux le meilleur, tu veux sortir de nous le meilleur, tu veux nous rendre parfaits à l'image de Christ. Seigneur, aide-nous, aide-nous à être un peuple diligent, un peuple travailleur, un peuple...